Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tutoriel où on va apprendre à customiser un coussin. On a besoin du papier transfert pour tissu, pour textile, un morceau de tissu 100% coton très très lisse, de la colle pour tissu, une assise cranteur, de la peinture en relief, toujours pour tissu, et naturellement un coussin avec sa ouate. Et pour finir, toujours des pinceaux et quelques bricoles pour bien travailler. Et il ne faut pas oublier les les à repasser. Avant de commencer, il faut bien lire ce que dit le fournisseur par rapport au papier transfert. Voilà mes photos, je vais les tourner. Et je vais les repasser jusqu'à ce que c'était parti, elle devienne orange. Ciseaux cranter, on va faire comme si c'était un timbre et on va faire le tour de la photo. Naturellement, les ciseau cranter il doit être exprès pour Et avec la colle spray pour tissu, on va coller notre photo. Comme vous voyez, c'est un petit peu transparent. Avant de commencer, prévoyez un petit pinceau pour éventuellement nettoyer des imperfections, une épingle et un brouillon pour vérifier la grosseur de la peinture quand ça sort. avant de faire les retouches dans les contours des lettres au pinceau et, et je peux enlever les photocopies. Après trois jours, mon coussin il est bien sec. Vous pouvez le repasser à, à l'envers pour bien fixer la peinture sur le tissu et naturellement mettre le watt. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et surtout à bientôt Ciao